Bonjour à tous, allez aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Le Royaume des Sables qui est un jeu édité par Emperor S4 et qui est distribué en France par mes amis de Légion Distribution donc à ce jour le jeu est intégralement traduit au niveau euh, de la promesse, on est sur un jeu qui est de 1 à 4 joueurs, euh, des parties de 30 à 60 minutes et euh, 10 ans et plus pour, pour les participants. Pour y avoir pas mal joué ce week-end, je dirais que si vous présentez les choses avec la version allégée, puisqu'on verra qu'il y a deux versions dans le jeu, à partir de 8 ans on peut très largement euh, s'y coller. Ensuite, j'aime bien cette petite étiquette là qui nous permet d'avoir un aperçu très rapide. Au niveau de la stratégie, effectivement, hein, on est à 4 sur 5. C'est vrai que c'est un jeu un petit peu stratège. C'est un jeu où vous allez voir, on se fait un petit peu des nœuds dans le cerveau et ça fait du bien. Au niveau du hasard, on n'est qu'à 2 sur 5. Tout simplement parce qu'on le verra, il n'y a que la partie de tirage des cartes hein, qui peut éventuellement envoyer un petit peu de hasard dans la partie. Les interactions, on est quand même à 3 sur 5 parce qu'il y a un échange avec les autres joueurs. Assez silencieux, on va le voir, mais vous devez regarder ce que fait votre voisin pour éventuellement lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis au niveau de la complexité, bah, là aussi on est à 3 sur 5, bah, parce que vous allez voir, il euh, euh, faut avoir une bonne vision de l'espace. Voilà. Allez, on va regarder le contenu. Donc Dans le jeu, on va retrouver 3 paquets de cartes de bâtiments avec trois niveaux de difficultés différents. On va retrouver également 28 tuiles, qu'on appelle des tuiles... Runique, on y reviendra. On va également retrouver 84 fragments, il y en a beaucoup, Runique. On va retrouver également des marqueurs pour définir vos niveaux de jeu, on y reviendra, et une petite reine qui va se déplacer et qui va vous permettre de savoir où piocher. On aura également 6 plateaux joueurs. Il est conseillé de jouer jusqu'à 4, mais techniquement on devrait donc pouvoir jouer jusqu'à 6. Attention, ils sont recto et... Hop là, verso, avec une partie simple de base et une partie pour le mode avancé qui s'identifie avec ce petit bandeau qui vous permet d'avoir un gain supplémentaire en partie. Attention, chaque carte apporte une amélioration différente et ces cartes-là doivent donc être tirées au hasard. On en reparlera lorsque on regardera le mode avancé. Du jeu. Avec ce mode avancé, on aura donc également avec les cartes 6 marqueurs cristal qui seront à associer en fonction de leur couleur à la carte du mode avancé. Et enfin, 31 marqueurs esprit qui sont des disques de couleur verte, rouge, noir, bleu et jaune. Et on en verra l'utilité pendant la partie. Allez, on va regarder la mise en place. Et je vais vous expliquer comment on joue. Donc la mise en place, elle est plutôt simple. On va d'abord regrouper les cartes par niveau. On voit qu'on a trois niveaux sur ces cartes. On va faire trois paquets comme ça en longueur. Et on va lancer une forme de river, c'est-à-dire une zone de pioche avec quatre cartes de chaque type en face du paquet. Après que chaque joueur participant ait pioché au hasard trois tuiles, on va disposer toutes les tuiles restantes tout autour du plateau que l'on vient de matérialiser avec les cartes. Chaque joueur va euh, s'équiper de son plateau de jeu sur la phase débutant, c'est-à-dire sans indication euh, de capacité supplémentaire pour l'instant et il va y placer son jeton de niveau sur la valeur 0. Enfin, on va disposer ici... Les esprits, qui sont en fait des jetons qui vont vous permettre d'avoir des options et d'avoir un petit peu de flexibilité, on le verra pendant la partie. Alors le nombre d'esprits est défini en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez tout seul, vous en mettez deux par couleur. Si vous êtes deux joueurs en Versus, donc vous en mettez quatre par couleur. Si vous êtes trois, 5 par couleur. Et si vous êtes quatre joueurs, vous les mettez tous. Un jeton premier joueur est normalement attribué au joueur le plus jeune. Et ce sera lui qui débutera la partie. Pour finir, on place au hasard la petite reine sur le fil en fait, des tuiles. Vous allez voir, elle permet de savoir où doit se situer la pioche. Je vais la mettre ici pour l'instant. On va regarder ensemble ce qui caractérise déjà une carte du royaume des sables. Donc déjà, sur une carte, on a un plan. Et vous avez peut-être déjà compris, mais il va falloir sur la zone du joueur reproduire le plan qui est sur la carte afin de pouvoir la conserver, la gagner de son côté. Lorsque vous allez la gagner, qu'est-ce qu'elle va vous apporter Toutes les cartes ne vous apportent pas les mêmes choses. Par contre, il y a une chose qu'elle vous apporte toutes, ce sont des points de victoire. En l'occurrence, la petite étoile. En effet, à la fin de la partie, c'est celui qui aura totalisé le plus grand nombre de points de victoire qui va remporter la partie. Alors vous l'aurez remarqué qu'il y a des niveaux de difficulté sur le plateau et que plus le niveau de difficulté est élevé, plus les points de victoire qui y sont associés sont importants. Ensuite, une carte va également vous apporter des sabliers. Il faut comprendre que lorsque un joueur a totalisé 10 sabliers, la partie prend fin. C'est très intéressant parce que ça permet en fait à un joueur qui va approcher de la fin du jeu de pouvoir la déclencher en choisissant en fait le nombre de sabliers qui lui manque pour atteindre la dizaine. Et donc il va viser un plan préférentiellement sur un autre. Enfin, les cartes vont vous ajouter des pions d'esprit que vous allez pouvoir utiliser notamment pour pouvoir débloquer en fait des cartes dont vous n'auriez pas accès au début. En effet, on le voit ici, si je remplis en fait, des objectifs de niveau 1, je n'aurai accès que à des pions de couleur rouge, vert et noir. Alors que si je fais en fait des euh, cartes de niveau 2, je vais commencer à débloquer en fait, des euh, jetons bleus. Et jaune, et ce sont ces jetons qui sont attendus, comme vous pouvez le voir ici, afin de compléter ces cartes. Je ne peux donc pas compléter ces cartes sans avoir au préalable complété des cartes de niveau 2, voire de niveau 1. Donc, je l'ai dit au début de la partie, euh, j'ai pioché trois tuiles, et au début de mon tour, j'ai deux actions que je peux faire au choix. Elles sont inscrites ici c'est soit je décide de poser une tuile sur mon plateau de joueurs, soit je décide de capitaliser trois pions que j'aurais gagnés sur le plateau. On va commencer par les tuiles, et les tuiles ont cette particularité qu'on peut les positionner dans n'importe quel sens, je peux les mettre ainsi, les tourner ou les retourner, afin de correspondre à un plan qui m'intéresse. En fonction des tuiles que j'ai tirées moi-même, je suis intéressé par cette carte-là, Puisque j'ai en ma possession parmi mes trois tuiles, une tuile qui va sensiblement m'approcher de mon but. Je vais donc décider de la positionner en première. C'est ma première action du tour. Vous remarquerez que sur mon plateau de jeu, euh, j'ai positionné en fait ma tuile sur la zone claire. Je n'ai pas le droit de positionner des tuiles sur la zone sombre. En fait, il n'y a qu'une seule condition pour pouvoir le faire, c'est de progresser ici, dans mon échelle de niveau. Plus je progresse en échelle de niveau, plus j'aurai la possibilité de déborder en fait euh, sur la partie sombre. Si je passe au niveau 1, j'aurai le droit à une case en plus. Si je passe au niveau 2, je pourrai déborder sur deux cases, et ainsi de suite. Pour l'instant, je suis au niveau 0, donc je dois me cantonner à la partie claire. Pour gagner euh, des bonus, certaines cartes, Ici, il n'y en a pas de disponible pour l'instant, mais on le verra, certaines cartes vous offrent la possibilité d'élever votre niveau de euh, couverture sur la carte de jeu. Une fois que j'ai posé ma tuile solide sur la carte, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je la remplace par des tuiles individuelles. Une fois que c'est fait, la tuile que j'ai utilisée doit aller à l'arrière de l'arène, juste ici. Et je dois à présent me demander, est-ce que je peux compléter une carte ici Un premier tour, c'est extrêmement rare de pouvoir compléter une carte, hein. euh, je ne vous le cache pas. Donc en l'occurrence, mon tour est terminé. Avant de finir totalement mon tour, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pioche en fait une nouvelle tuile dans euh, la rivière qui tourne autour de mon plateau, car je n'en ai plus que deux en ma possession, et je dois constamment en avoir trois. Pour cela, j'ai le droit de puiser les deux premières tuiles qui sont devant la petite reine. En l'occurrence, par exemple, je vais prendre celle-ci. Puis, la reine se déplace. Et maintenant, l'horizon de prélèvement des tuiles commence ici. Donc ensuite, euh, c'est au tour de mon adversaire de remplir exactement les mêmes conditions de jeu. Il va prendre une tuile, euh, il va essayer de la placer pour essayer de euh, constituer une des cartes qui est là. Et puis, c'est de nouveau à mon tour. Alors, de mes trois tuiles, je vais décider de jouer celle-ci. Et je vais venir poser la tuile Juste ici, il faut savoir que je peux à tout instant recouvrir une tuile que j'aurais préalablement posée. J'aurais pu très bien venir poser en fait, mon pion comme ça, ou alors j'aurais pu euh, venir poser ma tuile par-dessus, ici. Ou je peux venir remplacer la tuile rouge par une tuile noire, je ne vais pas le faire pour l'instant. Je peux venir jouer ici. J'ai totalement la possibilité de recouvrir en fait les tuiles que j'ai déjà posées par les tuiles que je vais rajouter aujourd'hui. Ce que je vais faire pour pouvoir m'assurer une première capacité de carte, c'est de poser la tuile comme ceci. Et donc maintenant je vais la remplacer par des unités. Je dépose la tuile consommée derrière l'arène. Et je passe à la deuxième phase de jeu qui est la phase de construction. On regarde les cartes. Ici j'ai bien un schéma de construction qui correspond en fait à cette carte-ci, j'ai donc la possibilité de la récupérer. Cette carte, elle va m'apporter deux points de victoire. On voit qu'elle est assez simple, elle ne me rapporte pas de sablier. Par contre, elle va me donner un esprit vert et un esprit noir que je vais venir piocher ici. Et que je vais ajouter à mon board game. Et on va en voir l'utilité immédiatement. Je capitalise donc cette carte au niveau des points. Je reconstitue... La river en venant piocher dans le paquet et je n'oublie pas un de retirer les tuiles que j'ai consommées afin de produire le plan et enfin de venir repiocher une nouvelle tuile puisque je n'en ai plus que deux en ma possession et il faut constamment que j'en ai trois. C'est de nouveau à mon tour de jouer. Je vais devoir essayer de reproduire une configuration. J'ai décidé de m'intéresser à cette configuration là. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer à reproduire le schéma comme ceci. Ça, c'est ma capacité à jouer une tuile. et C'est pour vous expliquer comment on se sert des esprits. Vous allez le voir tout de suite. J'ai donc remplacé en fait la tuile par les éléments mobiles. C'est maintenant à mon adversaire de jouer. On voit que c'est un jeu de longue haleine, hein, il faut prendre le temps de construire. J'ai déjà une carte en ma possession, mais lors de ce tour, je n'ai pu que faire de la construction. Je n'ai pas pu transformer des cartes pour l'instant. Donc partons du principe que euh, c'est mon tour de jouer. Je pourrais essayer en fait de venir ici poser du noir en venant poser cette tuile là C'est tout à fait possible. d'accord Et en le faisant, je pourrais remplir les conditions qui sont ici. Et récupérer cette carte ou alors j'ai la possibilité de jouer un esprit jouer un esprit ce sont les petits pions que j'ai gagné lorsque j'ai remporté cette carte là et en fait cet esprit je vais le prendre je vais prendre un esprit noir je vais le poser là au milieu et en fait il va remplacer la tuile sur laquelle il se pose il n'est pas obligé euh, d'être posé sur une tuile il peut être posé euh, totalement euh, à côté et je peux en poser sur le plateau jusqu'à 3 c'est à dire que si j'avais envie en prévision de la suite de venir poser en fait, euh, mon, esprit, euh, mon esprit vert, je pourrais très bien décider de venir poser mon esprit vert euh, par ici, par exemple. Hein, je suis totalement libre. Et si j'en avais un troisième, je n'ai pas le droit d'en avoir plus de trois, si j'en avais un troisième, j'aurais pu venir le poser. Ce que je peux faire également lors de cette étape, qui n'est donc pas une étape où j'utilise des tuiles, mais une étape où j'utilise des esprits, c'est de les déplacer. C'est-à-dire que si j'avais des esprits déjà en place sur mon plateau, je pourrais décider de les déplacer. Je décide simplement, en l'occurrence pour ce tour, de poser un esprit noir sur le schéma qui était, je vous le rappelle, au début en rouge. Je vais donc remplir la condition qui est également ici. Et donc, comme à la fois précédente, à mon deuxième tour, je vais supprimer en fait les tuiles utilisées afin de capitaliser. Cette carte qui va me donner deux points de victoire et un esprit noir et un esprit rouge. Donc vous le comprendrez, plus le schéma est complexe, plus l'apport en jeu est important. Puisque par exemple, si je remplis ce schéma, non seulement je vais gagner plus de points, je vais en gagner 5, mais également je vais commencer à capitaliser des sabliers. Et ça, il va falloir faire attention parce que votre adversaire va peut-être s'attacher à euh, faire les plans euh, qui sont euh, au niveau 2 pour pouvoir également avoir accès aux plans qui sont niveau 3. Pourquoi Parce qu'en fait, les cartes de niveau 2 vont vous donner accès à des couleurs que vous ne pouvez pas piocher en niveau 1, à savoir le bleu et le jaune. Et en l'occurrence, les esprits qui sont bleus et jaunes vous sont totalement nécessaires afin de constituer les plans qui sont ici, puisque vous le voyez, pour pouvoir constituer ce plan-là, je suis obligé de poser un esprit bleu entre des, entre des tuiles qui seraient elles vertes pour pouvoir remporter cette carte qui va quand même m'apporter 9 points de victoire et 3 sabliers de temps, c'est vraiment beaucoup. On voit que les cartes de niveau 1 apportent assez rarement des sabliers que de niveau 1, des points entre 1 et 2 euh, de, de points de victoire. Alors qu'au niveau 2, je vais avoir entre 5 et euh, 5 points de victoire et euh, 2 points de sabliers, avec notamment les esprits. De couleurs dont j'ai besoin pour acquérir le niveau 3, qui lui va m'apporter des points absolument mirifiques hein, 14 points, 12 points, 10 points, et surtout des sabliers de 4 ou de 3 de valeur. Ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que déjà il faut être en capacité de se projeter au niveau du tirage. Il faut bien gérer son tirage pour dire, voilà, je suis intéressé par ce plan, mais il faut que à terme, je sois capable, avec ce que je vais laisser sur mon plateau, de venir tirer tel, tel ou tel plan à l'avenir. Donc, c'est de longue haleine. Ce qui est également très intéressant, c'est de surveiller son adversaire et de regarder en fait ce qu'il fait avec ses propres tuiles. Hein, la façon dont lui, elle les dispose et être en capacité de lire éventuellement sur son plan de jeu, quelle est la carte en fait qu'il est en train de viser. Et si vous êtes vous-même en capacité de lui shipper, parce que imaginez que vous soyez très proche en fait de faire une carte et puis que votre adversaire vous voyez qu'il est en train lui en fait de galérer pour en construire une au dernier moment paf vous complétez le plan et vous lui chipez et là du coup il se retrouve avec une configuration qui ne l'intéresse plus puisque vous avez, je peux vous l'assurer au niveau des cartes ça change énormément de, de, de profil de plan lorsqu'un joueur totalise 10 sabliers on termine le round pour permettre à tous les joueurs en équipe d'avoir joué le même nombre de rounds et ensuite on va capitaliser les points d'étoiles pour déterminer qui est le gagnant. Dans le mode avancé on va jouer avec la carte retournée qui va vous apporter en fait une valeur supplémentaire qui est une sorte de combo en fait hein, un espèce de fit que vous pourriez avoir et on va y disposer ici un cristal dans la position chargée. On voit déjà ici qu'en mode avancé, le plateau clair est un petit peu plus complexe que euh, en mode, euh, en mode euh, démarrage. on est vraiment sur des choses beaucoup plus restrictives et puis surtout on va repérer qu'ici on a en fait euh, des diamants qui sont positionnés. Donc comment ça se passe Lorsque je veux jouer en fait mon effet spécial, je vais tout simplement décharger ici mon diamant et pouvoir bénéficier du bonus. Que m'apporte ma carte que l'on aura préalablement tirée au hasard. Lorsque je veux recharger en fait euh, ce diamant, pour ce faire, il faut en fait, lorsque je pose des tuiles, les poser sur les diamants. Mais ce n'est pas à ce moment-là que je recharge, c'est au moment où je vais compléter avec ces tuiles un plan et que je vais retirer les tuiles et du coup mettre au jour le diamant en question. Et ça va me permettre du coup de recharger de nouveau ma capacité. Je ne pourrais pas la jouer immédiatement. Si je recharge un tour, je ne peux me servir de ma capacité que le tour qui suit. Je vous l'ai dit, au niveau des effets donc, de pouvoirs spéciaux, eh bien, on en a 6 hein, puisqu'on a 6 cartes. Donc le cristal rouge il va vous permettre de piocher les trois premières cartes de n'importe quelle pile qui est ici. De sélectionner une carte qui vous intéresse et de la garder auprès de vous de façon cachée. De remettre les deux cartes qui restent dans le plateau. Cette carte-là, elle est cachée, elle n'est pas vue des autres joueurs et ça vous permet d'avoir un plan que vous pouvez vous-même constituer en aveugle. Les autres ne voient pas ce que vous êtes en train de faire et dès que vous l'avez créé, vous pourrez revendiquer ce plan. Le euh, violet, lors de euh, la mise en place de la partie, vous prenez un disque bleu ou jaune supplémentaire dans la réserve. Quand votre action principale est d'invoquer les esprits, vous pouvez placer et bouger, tous vos esprits présents dans la zone de manipulation parce qu'en fait il faut savoir que normalement dans la zone de manipulation on ne peut bouger et déplacer et repositionner que trois esprits le cristal jaune c'est échanger un de vos esprits contre un esprit de type différent de la réserve ça ça peut vous sauver la mise le cristal vert, c'est déplacer un fragment runique présent dans votre zone de manipulation euh, vers une case vide. Donc ça, ça vous permet, euh, par exemple, si vous avez euh, ici euh, un, un élément unique, une tuile unique, bah, c'est de dire bah, finalement je préférerais venir la mettre, euh, venir la mettre là parce qu'elle va me permettre de compléter en fait euh, un schéma. Le cristal orange, c'est avancer votre marqueur de gain de niveau euh, d'un cran sur votre piste de niveau. Hein. Je vous rappelle ici qu'on a la possibilité de se déplacer euh, en niveau au niveau de la piste et que ça vous ouvre en fait des perspectives dans la partie sombre. Je peux vous assurer qu'en mode expert c'est très intéressant parce que le schéma clair est vraiment compliqué et vous aurez du mal à faire rentrer les cartes là dans cet espace là si vous ne vous autorisez pas, si vous ne vous ouvrez pas euh, des zones sombres. Et enfin le cristal bleu c'est échanger jusqu'à deux tuiles runiques de votre euh, zone d'activation contre autant euh, de tuiles du cercle ça c'est très intéressant aussi puisque si votre main ne vous satisfait pas, vous pourrez venir piocher dans cette zone là une tuile qui correspond un peu plus à vos besoins. Voilà donc euh, qu'est-ce que je peux dire euh, de ce euh, superbe Royaume des Sables, déjà bah, je trouve que ça fait du bien euh, d'avoir un jeu qui n'est pas forcément basé sur les figurines alors forcément un jeu qui est basé sur de la baston là on l'a vu, on a un setup hein, qui est plutôt simple donc plutôt rapide, plutôt réactif c'est un jeu que vous pouvez sortir euh, en famille vous avez vu il y a quand même un level stratégique qui est assez important et c'est d'ailleurs la première chose qui m'a accueilli lorsque j'ai fait mes premières parties parce qu'en fait au début on a la tête sur sa planche et puis on se dit bon bah ben voilà je vais faire mes plans et puis je vais essayer d'en faire le plus possible et puis ça va s'arrêter là mais non en fait c'est pas du tout ça qui se passe lorsque vous commencez à jouer parce que quand vous commencez à jouer ben vous levez le nez de votre planche puis vous commencez à regarder les planches des autres et là vous vous rendez compte hein, le voisin ou la voisine est en train d'essayer de pêcher telle carte ou telle carte il va prendre de l'avance soit au niveau des étoiles soit au niveau des sébliers il va falloir que je fasse gaffe et il va falloir que je change ma façon de jouer donc ça c'est extrêmement révélateur quand on fait les premières parties c'est de se rendre compte que au début on se dit ouais bon voilà c'est assez accessible je vais enquiller mes cartes les unes après les autres et il va rien se passer mais en fait voilà la subtilité c'est la stratégie et puis c'est les échanges souvent de regards un petit peu malicieux entre les gens puis de se dire je vais me faire manger en plus ce qui est très intéressant c'est cette maîtrise, en fait, que l'on a du euh, cliffhanger de la partie. Quelqu'un qui va euh, vraiment se lancer, en fait, à longue haleine dans le jeu, c'est-à-dire en capitalisant vraiment des cartes de grande valeur, soit de niveau 2, soit même de niveau 3. Il va prendre, en fait, le pas sur les autres joueurs et il sera en capacité de dire voilà, à partir de maintenant, j'estime avoir assez de points pour battre les autres et je peux me mettre à la recherche de cartes de sablier et déclencher la fin du jeu. Parce que vous l'avez vu, dès qu'on a 10 points de sablier, on déclenche la fin du jeu et stratégiquement, c'est extrêmement bien joué d'avoir une vue un globale en fait sur la table, de voir que les autres n'auront pas le temps de vous rattraper et qu'en un ou deux tours, vous serez en capacité d'avoir assez de sablier pour mettre fin à la partie. C'est aussi une tension pour les autres qui vous courent derrière puisque vous allez vous rendre compte que une personne a pris un peu d'avance, euh, va commencer à pouvoir déclencher la fin de partie et là bah, c'est à vous d'essayer de contrecarrer tout ça. Bref, c'est beaucoup plus subtil qu'il ne l'y paraît. En plus, euh ça fait un petit peu mal à la tête hein, puisqu'il faut vraiment être capable non seulement de produire une carte, mais surtout de se dire « Attention, quand j'aurai produit cette carte, toutes les cases qui sont là, elles vont disparaître, elles ne seront plus disponibles pour la carte d'après. » Et c'est vraiment la personne qui sera en capacité d'exploiter son plateau non seulement pour révéler une carte, mais pour préparer les cartes suivantes qui prendra le pas sur les autres et puis qui sera vraiment euh, le meilleur dans, dans ce royaume. Vous l'avez compris, ça m'a enchanté, je trouve que voilà, ça fait du bien d'avoir des jeux simples, un peu de carton, une table, des amis, donc on en reverra, on en reparlera sans aucun doute par l'intermédiaire de mon partenaire Légion Distribution. En attendant, ben, je ne vous souhaite pas de bons jets, ben parce que là en l'occurrence, il n'y en a pas, mais je vous souhaite toujours de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça pour passer un bon moment entre amis. Allez, à très bientôt sur la page, ciao